Alors, euh, bonjour, euh, je viens connaître ferme mon ta gueule, mon enfant, ferme ta gueule. Je peux lire ton avenir dans les cartes. Ah. Tu vas te casser la gueule dans les escaliers Oh mince Oh là là là là Bah dis donc, alors, euh, c'est pas de chance ça, dis donc. Mais bon, j'aimerais juste te poser une question. Je peux te poser une question Oui. Connard, en fait, j'aimerais juste savoir si tu es un pirate. Tu te fous de ma gueule? Bah non, pourquoi? Je voudrais juste savoir si tu es un pirate. Quoi Alors, voilà une claque normale, voilà une très grosse claque, et voilà une claque de vieille